bonjour c'est depuis un chalet en drôme où vous entendez des cigales que je fais cette vidéo qui se fera en deux parties une première partie plutôt constelle et une deuxième partie la semaine prochaine plutôt témoignage euh, sur la thématique de se connecter à sa source à euh, comme le dit margot evenin jouer sa propre note euh, oui, sa pleine contribution. Euh, alors, par rapport à ce volet sur les constellations, j'avais envie de vous raconter une constellation structurelle que j'ai faite euh, il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui souhaitait du coup se reconnecter à sa source. Et euh, pour la première fois, c'était pas simplement des ressources qui étaient nécessaires, c'était la grandeur de chacune des ressources. Donc... Euh, ça a commencé par... Euh, donc c'est une personne qui allait vers son objectif et son objectif c'était de se reconnecter à sa source. Donc on a déjà vu dans d'autres vidéos euh, comment se passent les structurels. Donc il euh, y a une situation de départ, il y a le moi qui regarde vers son objectif, il y a l'objectif qui est posé là-bas, qui peut être dessiné euh, ou bien qui est écrit. Et puis elle va avec beaucoup de lenteur sentir quels sont les, les obstacles, ce qui bloque et puis les ressources dont elle a besoin pour euh, rejoindre son, son objectif. Et euh, ici, la première ressource qui a été nommée, c'était un océan d'amour. Donc, ce n'était pas juste l'amour, c'était un océan d'amour. Et puis, la deuxième ressource, c'était la sécurité et pas juste la sécurité mais une forêt de sécurité. Et puis la troisième ressource, c'était la confiance en soi. Et de nouveau, pas juste la confiance en soi, mais des montgolfières entières de confiance en soi. Et je trouve ça intéressant de voir que dans cette constellation-là, il y avait la grandeur qui s'invitait il y avait la, la, la grandeur des ressources, et pouvoir faire appel à, tout, à toute cette forêt de sécurité, ça vibrait autrement, et c'était euh, comme une forme d'autorisation à euh, bien plus grand. Euh, J'avais envie de vous le partager, parce que je trouve que dans, sur la thématique de la source, euh, être en lien avec cette... Euh, Grandeur peut amener pas mal de. On a beaucoup parlé déjà de la brillance, de la puissance, et ici c'est faire appel à, à des sacrées ressources, des ressources sacrées. <rire> euh et alors, l'autre chose aussi que j'avais envie de témoigner sur cette, cette constellation-là, c'est que le moi n'a pas rejoint l'objectif. Il s'en est approché, il a été sur le chemin. Il l'a vu, il l'a reconnu, et il n'a pas été tout prêt. Et je trouve que ça, c'est super important aussi dans les structurelles, de reconnaître son propre rythme, son propre, son pro sa propre avancée. Ça n'aurait pas été juste, ça aurait été forcer les choses que d'avancer plus. Et euh la recherche du résultat, moi j'ai été euh, biberonnée à ça. ça. Ça a toujours été un, un moteur pour moi et, et je, je sentais que ça faisait du bien de s'autoriser à ne pas forcer les choses et à respecter son, son rythme. Dans ce... Voilà, donc euh, c'est vraiment une invitation. À, même si on a vraiment envie que ce soit vite, vite, vite, là maintenant, je voudrais, je voudrais avoir atteint l'objectif. Uh, de, de, de, de vraiment s'écouter et écouter ce que le corps a à dire ce que les perceptions ont, ont à dire et, et vibrer juste c'est aller vers euh, son propre rythme parce que ce qui compte c'est le chemin <rire> je m'appelle Nancy Darding je suis consultatrice de projet et je vous invite à liker, à vous abonner si ça vous a plu et puis euh, la semaine prochaine je témoignerai sur comment je me suis réapproprié cette source, comment j'ai euh, euh, identifié, clarifié ce qui était pour moi ma, ma juste contribution sur cette planète et, et comment j'ai essayé au fur et à mesure de réellement l'intégrer en moi, euh, que, que, ce soit, que, ça, que ça vienne et que ça jaillisse et puis après que ça... Que je sois porteuse de cette source, que ce ne soit, soit pas quelque chose qui me cache ou, ou, ou que je n'intègre pas totalement. C'est tout un chemin que je vous partagerai la semaine prochaine. À bientôt